Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on réalise un gabarit pour s'aider à tracer des queues d'aronde. Alors, tracer des queues d'aronde, c'est bien, mais quand il faut reporter les traits sur l'autre morceau de bois, c'est très compliqué, surtout quand elles sont ultra fines. Ce petit gabarit va vous permettre d'aligner vos morceaux de bois l'un par rapport à l'autre. En aucun cas, il ne va fabriquer vos queues d'aronde à votre place, il va vous aider à les tracer. Ce petit gabarit, là, va vous permettre d'aligner vos deux morceaux de bois par rapport à l'autre et de pouvoir venir les serrer, donc ils ne bougeront plus. Donc, vous pourrez vous libérer vos deux mains. Ensuite, avec un outil adapté, vous pourrez plus facilement reporter vos queues sur l'autre morceau de bois. Alors, petite précision, le gabarit que je vais réaliser devant vous, c'est un, un gabarit qui sera lui-même en queue d'aronde. Donc, ouais, je sais, je me mords la queue. Moi, j'aime bien me faire chier, donc je vais le faire en queue d'aronde. Voilà, vous commencez à me connaître maintenant. Mon morceau de bois est mis à épaisseur. Il est mis... Il est à la bonne largeur. Alors, la largeur, vous lui donnez la largeur que vous voulez, bien entendu. L'épaisseur, c'est pareil. Hein. Il faut que ça reste rigide. Donc, euh, personnellement, je me suis arrêté sur 18, 18 cm de large sur 2 cm d'épaisseur. La longueur, je vais faire au plus long. Donc, je vais diviser cette planche en deux, bien sûr, en faisant des coupes parfaitement d'équerre. Pour m'aider dans mon travail, sachant que ma scie radiale n'est pas parfaitement d'équerre, alors, il y a un poil de cul, hein. euh, je vais la reprendre au rabot à recaler. Et là, j'ai un angle parfaitement à 90 degrés. Je refais la même chose sur l'autre pièce. Encore un chouïa. Que pas assez. De toute façon, il sera à 90 degrés. Hein. Parfait. Donc ça, c'est ma pièce A. Et ma pièce B qui vient suivre le fil ici. Donc mes deux morceaux de bois sont rectifiés. Je vais pouvoir commencer le traçage des queues d'aronde. À l'aide de mon trusquin, je reporte mes épaisseurs, enfin mon épaisseur pardon, donc 20 mm dans ce cas-là. Voilà pour ce qui est de l'étape du trusquin. Maintenant, je vais passer au traçage à proprement parler. Alors, il va falloir que je définisse mes queues et mes contre-queues. Donc, ce n'est pas dur. Hein, je prends la première planche qui me vient dans la main et ce sera mes queues. Ou mes contre-queues. Je me gourre tout le temps. Alors, pour m'aider à tracer mes queues, ce n'est pas dur. Je vais déjà commencer par tracer mes extrémités. Alors, je vais mettre 7 mm de l'extrémité jusqu'à l'intérieur. Enfin, et ainsi de suite. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. D'habitude, je mets 5. Mais là, je n'ai pas trop envie de jouer. Il faut que ce soit ultra précis. Alors, je me fais un repère à 7 mm du bord. Pareil de ce côté-là. Avec cette petite règle, c'est bien précis. Je suis sûr d'avoir exactement la même cote. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'ai exactement la même distance de chaque côté. Donc maintenant je vais faire la répartition de mes queues, je pense que je vais remettre 1 2 3 4 5, je sais pas encore, je vais voir. Donc j'ai pris mon je prends mon mon compas. Je mets à peu près 3 cm, 3 cm et demi, je sais pas encore. On pas... va voir, allez. Ouais, 3,4 on s'en fout de toute façon. Et vous partez du trait que vous avez fait sur l'extrémité d'une enfin, d'un côté que vous avez tracé parce qu'il faut que mon compas une fois que j'ai fait ma répartition de queue vienne dépasser ce trait là donc là à mon avis je suis trop rectifier le tir tout de suite on recommence Oh ben alors Franck, qu'est-ce qui se passe Vous prenez votre compas et vous faites une répartition de queue à l'aide de votre compas. Donc, voilà. On est OK. Maintenant, une fois que c'est fait, on repart d'ici. Enfin, vous n'avez pas bien vu, c'est pas grave. Je vais tracer ça au tranché. Alors pour vous aider avec vos tranchées, vous mettez la, la pointe de votre tranchée dans la pointe du. Vous avez fait avec euh, la pointe de votre euh, compas. Donc voilà, maintenant j'ai ma répartition idéale de mes queues. <coughs> vous pouvez remarquer, c'est complètement symétrique. Maintenant, une fois que c'est fait, bah c'est simple. Hein. Euh, soit vous utilisez la fausse claire pour reporter vos angles, avec une, une valeur donnée, ou vous utilisez un, un gabarit qui est tout prêt, et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. C'est ce que je vais utiliser, vous allez voir, c'est super simple. Alors personnellement, j'aime bien les queues d'arrondes hyper serrées, donc je vais, euh, je vais utiliser mon petit gabarit là. Je vous ferai une review dessus euh, bientôt, je pense. Et je vais commencer à tailler les queues. Alors faites attention, ne mangez pas vos traits. vaut mieux les rectifier après au ciseau que de faire une boulette. Donc, c'est parti mon kiki. Euh, ouais, je ne me cours pas. Alors vous allez voir, le truc, le gabarit il est monté. Donc théoriquement, je suis obligé de descendre bien droit. Enfin bien droit. Je retourne ma pièce pour éviter de faire une boulette et rebelote, on mange pas le trait. Pareil. Alors, je laisse un petit peu. Je préfère reprendre au ciseau et couper proprement. Voilà, ça me laisse un tout petit bout de, de matière enlevée. Voilà. Donc maintenant, je vais venir dégager ça. Et puis on verra ce qui se passe après. Donc, plusieurs solutions. Soit vous le descendez au ciseau, soit vous utilisez une scie qui va bien. Maintenant que j'ai arasé plus ou moins mes, mes queues que je vais venir faire un enfin, arasant propre au ciseau à bois pour enlever cette matière-là et arriver pile poil à mon, à, à mon trait là, mon trait de trusquin. Forcément pareil de l'autre côté. Ensuite, je reprendrai la partie là à enlever au ciseau. Ici aussi, il n'y a pas grand chose, il y a un poil de cul. Hein, et euh, on verra ce que ça donne. Pile-poil sur mon arrasement. Nickel. Pareil de l'autre côté. Et voilà, alors je m'excuse, ma caméra s'est arrêtée de fonctionner quand j'étais en train de, de nettoyer ces, ces trucs là. là. Donc bah, pour la prochaine version, la prochaine étape, vous le verrez bien sûr, j'espère, enfin, en espérant pas avoir de bugs. Donc comme vous pouvez le voir, mais mon, enfin, la, part, la première partie de mon assemblage est réalisé, c'est dégagé, c'est propre, ça a l'air d'être propre du moins. Donc pour l'instant, je vais me fier à ce que j'ai fait. Je vais maintenant passer à la seconde partie. Alors... Toute la difficulté réside dans le fait de tracer c'est que sur l'autre partie, d'où la création de ce gabarit. Vous allez comprendre plus tard. Une fois que vous avez fait ce gabarit, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie par la suite. Alors, je n'ai rien inventé, hein. ce n'est pas de moi. Hein. Je ne fais que pomper ce que j'ai vu sur Internet. Mais expliquer à la mode française. Je prends mes deux morceaux de bois. Je veille bien à ce qu'il y ait une continuité dans le fil du bois, pour que ce soit joli. Et... Je viens, ah, attendez, ça va aller comme ça. Voilà. Je viens mettre ma planche dans les taux, enfin, dans la presse du moins, de façon à ce que quand je mets ce morceau de bois là, ce soit parfaitement d'équerre. Alors c'est pas très facile. Je vous conseille de vous aider d'une presse. Donc je veille à ce que mon arrasement vienne bien sur le bord de ma planche. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, à l'aide d'un tranché ou d'un crayon ou de ce que vous voulez, vous venez reporter vos queues. Alors, il faut, faut être assez précis. Le tranché, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, celui-là, en, en l'occurrence, il est trop épais, je trouve. Une fois que vous avez reporté vos traits, enfin vos, vos queues, sur cette planche-là, bah, c'est simple, hein. vous l'enlevez, et à l'aide de votre gabarit ou de votre dextérité, vous allez devoir enlever ces matières, enfin, cette matière. Donc, moi c'est parti, je vais faire ça tranquillou, je vais remarquer au crayon pour ne pas me gourer, parce qu'on ne on les voit pas très bien, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. <coughs> Et le but du jeu, c'est de ne pas mordre le trait, bien sûr, pour avoir le minimum de jeu entre les queues. Elles sont toutes coupées. J'ai plus qu'à enlever toute cette matière-là. Bon, Comme vous pouvez le voir, c'est assemblé. J'ai un petit jour ici. J'ai un tout petit jour ici. Bon, bah, c'est pas bien grave. C'est qu'un gabarit, c'est pas une pièce finale d'un assemblage pour un meuble ou quoi que ce soit. Le reste, c'est pas trop mal. Donc, j'ai bien une continuité sur mon fil ici et ici. Bon, évidemment, là sur les champs, c'est compliqué, hein. mais euh, ça matche bien. Ça rentre un petit peu en force, je préfère. Maintenant, je vais passer au collage de tout ça. Je vais peut-être nettoyer un petit peu encore ce qu'il y a à nettoyer, mais je pense que là, c'est bien. Voilà, c'est collé. Euh, c'est parfaitement d'équerre, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de travail de ponçage et d'ajustage au rabot, mais ça, ça va être tranquillou. Et il restera une dernière étape c'est de mettre les côtés pour pouvoir venir faire les butées. Ça y est, mes morceaux de bois sont reliés entre eux via ces queues d'aronde. C'est raboté, c'est propre. Il n'y a au final quasiment pas de jeu, hormis sur les extrémités. Donc bon, comme je vous ne cache rien et que je préfère montrer mes erreurs pour que ça soit profitable à tout le monde, euh, bah, il faut bien s'appliquer quand on coupe, ne pas manger son trait. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé mon trait et du coup, bah, je me retrouve avec un assemblage avec un petit peu de jeu. Donc, bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est pas un truc qui va se retrouver dans un meuble, c'est un gabarit. Alors, je précise, c'est bien un gabarit. Alors, oui, je sais, il faut être complètement cintré pour pouvoir pour, pour faire un gabarit assemblé en queue d'aronde. Mais alors, comme vous, je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'aurais pu le faire avec la domino, la tourillonneuse, la lamelleuse. Euh, ouais, mais bon, moi, j'aime bien me faire chier. Encore une fois, je vous le répète, c'est juste pour le défi technique. Alors, le défi technique des queues d'aronde, en soi, ce n'est pas très dur à faire. Hein. Euh, il suffit juste de s'appliquer. Moi, en l'occurrence, bah, ce n'est pas encore ça. <rire> Pourtant, j'en fais depuis quelques années. Bon, je vais passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir comment je vais réaliser la baguette qui va se retrouver sur le bord. Alors, bien sûr, euh, encore une fois, tout en bois. Je vais essayer le maximum avec des outils à main. Donc, le fameux rabot à combinaison va resservir dans cet euh, exercice. Je vais faire cette petite euh, baguette qui va venir sur, se coller sur cette face-là. Mon gabarit pour m'aider à tracer mes queues d'aronde est réalisé. Il est en train de, de sécher. Je démoule le cake dans 3-4 heures. La colle sera largement prise. Je ne reprendrai pas mes ajustements euh, ici et ici tout de suite hein, pour éviter que ça fasse travailler trop la colle. Donc je vais laisser sécher tranquillou. Et après, je vous ferai une petite démonstration de, euh, sur l'utilité de ce gabarit. Donc ça y est, mon petit euh, gabarit m'aider à tracer à reporter mes queues d'aronde sur la deuxième section de bois est terminée euh, je vais vous expliquer avec une petite démonstration comment il fonctionne c'est ultra simple il suffit de le coincer dans un étau donc il y a quelques jours j'ai réalisé euh, des petites queues d'aronde je me suis amusé pour pouvoir vous expliquer comment j'allais fonctionner avec ce petit gabarit donc c'est simple une fois que vous avez réaliser cette partie-là, donc les, enfin les, les, les contre-queues, les tenons, les mortaises, je ne sais plus le nom exactement, hein, vous ne m'en voulez pas. Vous allez, si vous, bien sûr, si vous travaillez uniquement à la main. Alors ceci, c'est juste pour vous aider à bien positionner votre bois. En aucun cas, ça va réaliser vos queues d'aronde. Donc je vais devoir reporter, mettre mon morceau de bois en superposition sur ce morceau de bois, sur la deuxième section de bois. Et je vais devoir venir reporter, à l'aide d'un tranché ou d'un crayon, les... Interstices là, vous allez voir que quand on fait à la main, qu'on essaye de le faire euh, dans une presse, c'est pas très facile de tout bien aligner. Là, ce petit gabarit va nous permettre d'aligner tout simplement les deux pièces et pour pouvoir tracer sereinement. Exemple j'insère mon gabarit dans ma presse, je prends le bon la deuxième section de bois, je viens la mettre contre. À la verticale, que j'ai collé sur mon gabarit, je le laisse dépasser légèrement. Je serre légèrement ma presse. Alors ça fait beaucoup de manip, je sais. Vous venez mettre votre seconde pièce sur la partie haute du gabarit. Vous venez appliquer une légère pression sur les, les queues. Si vous regardez bien, mes deux pièces de bois ici sont alignés parfaitement sur leur champ, là, enfin sur le... je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs. Hein. Euh, il vous suffira ensuite, tout simplement à l'aide d'un tranché, de reporter vos tracés. Voilà, et le tout, assez simplement. Démonstration. Vous venez appuyer sur votre pièce, bien sûr, pour pas qu'elle ne bouge. Et voilà. Bon, bien sûr, mon tranché, il est trop épais. Pour la démonstration, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez qu'une contrainte, c'est de ne pas faire dépasser votre pièce de bois ici sur euh, la partie-là. Donc, il faut que ce soit bien à fleur. Donc, voilà l'utilité de ce petit gabarit. Alors, je répète, ça ne trace pas, ça ne vous fera pas vos queues d'aronde à votre place. Comme vous avez pu le voir, ça reste relativement simple à faire. Vous n'êtes pas obligé, je le répète, de faire de la queue d'aronde pour faire, pour faire ce, ce gabarit, ce jig. Vous faites un assemblage, même à vis, ça suffit largement. Moi, j'aime bien me casser le cul. Euh, alors, je suis un peu sport, hein. <rire> je sais. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de sortir tout le temps de ma zone de confort. Donc, si je peux faire un truc un petit peu plus hard pour m'entraîner à continuer dans ces assemblages-là, je le fais. Je, vais pas me... je peux faire plus simple, c'est sûr, il n'y a pas photo. La queue d'aronde n'est pas très dure. Hein. L'important, c'est le traçage. Donc... Si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs sur ce petit truc, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à tout le monde, sauf aux vilains. Voilà. Euh, je prends toutes les remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'essaye d'y répondre, j'essaye d'y répondre le plus proprement possible. Des fois, c'est pas facile. Si euh, toutefois vous vouliez apporter des améliorations à ce petit truc, n'hésitez pas à m'en parler. On peut regarder ça. On peut en parler. Et ça serait bien de partager euh, sur ce truc-là. Si vous avez une autre technique, une autre astuce pour tracer, reporter vos queues ou vos, vos contre-queues d'aronde sur un autre morceau de bois, ça serait quand même bien sympa. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. C'était Franck de Créolinium. Ciao, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.